Hello à tous, comme on ne peut pas sortir de chez nous ni voyager, je vais vous proposer une petite recette de falafel. Comme ça, au moins, vous pourrez voyager dans l'assiette et puis tester de nouvelles saveurs. Alors voilà les ingrédients de la recette pour les falafels. Des pois chiches que l'on a laissé une nuit dans l'eau, puis bien séchés. Il nous faut un œuf, un gros oignon, deux gousses d'ail et un mélange d'épices. Ici, c'est du paprika, du cumin, un peu de coriandre, du sésame, du persil, sel, poivre. Alors, dans un premier temps, on va mixer les pois chiches avec l'œuf. On ajoute l'oignon, l'ail et les épices. Et c'est reparti pour mixer. Alors si ça colle un petit peu trop, on met un petit peu de farine. Et on remixe le tout. Ensuite on façonne des petites boules et on les met à frire dans l'huile. C'est parti Ensuite on fait frire dans de l'huile de tournesol. Et voilà le résultat final Bon appétit Ça y est, la recette est terminée, donc je vous souhaite une belle dégustation. Vous pouvez associer vos falafels avec du pain pita, par exemple, qui est super facile à réaliser, ou aussi avec les super boulettes kefta du chef Fred. Donc euh, n'hésitez pas à inventer de nouvelles recettes. Et puis euh, je vous souhaite une belle dégustation. En tout cas, ici, il y en a une que ça, super fatiguée Allez, à bientôt We'll